Prépare-toi. Prépare-toi. Parce que ça va faire mal. Ça va faire très mal. N'abandonne pas. Parce que c'est la première chose qui te viendra à l'esprit. Sache que l'abandon... C'est la clé de l'échec total. Si nous vivons dans ce monde, ce n'est pas pour échouer, mais pour triompher. Alors répète-toi ceci tous les jours. Même si ce sera douloureux, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Et j'y arriverai. Ne doute pas de toi, tu es la pire machine de guerre qui existe. T'es un champion. Bouge-toi. Droit. Bouge-toi. Droit. Bouge-toi droit encore plus. Toujours plus. Tu ne dois pas avoir peur de cette peur qui te rend faible. Bouge-toi. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Bouge-toi, champion. Bouge-toi. Je vais te dire quelque chose que tu sais déjà. Aujourd'hui t'appartient. Cette année est la tienne. Tu as assez d'énergie en toi que tu ne le penses. Tu es le protagoniste de l'histoire de ta vie. Alors sois vainqueur et non pas le perdant. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y Il n'y a plus de là à perdre. Ton pire ennemi, c'est la peur qui demeure en toi et que tu refuses de chasser. Si tu veux vraiment la détruire, c'est facile. Tout dépend de toi. C'est ta vie. Il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. Que vas-tu faire Tu vas abandonner ou la changer Tu vas abandonner ou la changer tu vas abandonner ou la changer. Il faut que tu la changes. Parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peut le faire. Vas-y à fond. Vas-y à fond. Ça va faire mal. Mais vas-y à fond. Ça va être douloureux. Mais vas-y à fond. Ça va te faire souffrir. Mais vas-y à fond. Toujours à fond.